Êtes-vous tanné de passer des heures trafic jour après jour de vous installer devant un écran d'ordinateur, de travailler à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre? Tout ça pour finalement avoir un chèque de paye quasi inexistant. Et après avoir payé toutes vos factures, qu'est-ce qui reste pour vous? C'est malheureusement la réalité de beaucoup de gens c'était aussi la mienne il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai découvert un moyen de m'en sortir et j'aimerais vous le partager. Grâce à Amazon, j'ai pu dire « bye bye boss » en moins de quelques semaines, j'ai vu la vie qui m'est due et oui, je suis allée au bout de mes rêves Terminer l'hiver canadien, puis ça, c'est tout un luxe. Mon nom est Paul et je suis entrepreneur web sur Amazon. J'ai créé des dizaines de produits que je vends sur la plateforme Amazon. Je les vends maintenant dans cinq pays différents et j'ai un chiffre d'affaires exponentiel qui me mènera à faire plus d'un million de dollars en vente en 2019 seulement. Comment j'ai fait? Eh bien, je vous l'explique dans ma formation Amazon Be Wild and Free qui comporte plus de 100 vidéos explicatives qui vous permettra, vous aussi, d'avoir du succès avec la vente sur Amazon pas compliqué, il suffit de suivre à la lettre ma méthode. Intrigué, n'est-ce pas Je vous invite à venir rejoindre mon groupe public Formation Amazon Be Wild and Free sur Facebook. Vous allez y apprendre plein d'informations gratuites sur le merveilleux monde d'Amazon et vous pourrez partager vos questions avec les autres personnes qui sont dans le même bateau que vous, du monde qui veulent réussir et devenir indépendants financièrement. La vague Amazon, c'est maintenant que ça se passe. Je vous aime bientôt, ciao.